Salut, moi c'est Michel. Euh, Alexandre et moi avons sept enfants de 12 ans à 8 mois et puis d'habitude sur cette chaîne on parle d'organisation, de famille, d'école à la maison mais aujourd'hui je vais vous faire faire le tour de mon potager. Alors ça fait plusieurs années que j'ai un petit potager à la maison mais bon rien de trop sérieux euh, mais dans la dernière année, je sais pas avec le confinement ou quoi, j'ai m'a pris des projets de faire pousser plus d'affaires à la maison et puis, j'ai plusieurs amis qui s'intéressent aussi, ma sœur. Donc, on s'est fait des groupes, là, WhatsApp. Puis, euh, j'ai joué à un groupe Facebook de jardinage. Puis, je commence à prendre ça euh, plus au sérieux. Puis, je trouve ça vraiment cool. mais' comme découvert une nouvelle passion. Mais euh, honnêtement, je suis encore néophyte, là. Je ne connais pas grand-chose. Alors, euh, je vais vous demander des conseils aussi, parfois, dans la vidéo. Puis, si vous avez des conseils pour moi, je suis vraiment preneuse. Alors, le gros du potager est là mais j'ai aussi quelque chose en pot là-bas. Alors, on va commencer là-bas, puis on va se rendre jusqu'au bout. On commence par le bout. Alors, ici, je viens tout juste. Ça fait peut-être 10 jours ou 2 semaines que j'ai planté 5 plantes framboises. Il y en avait un que j'avais dans un pot avant, puis celui-là, d'ailleurs, quelques framboises. C'est quasi miraculeux que je puisse ramasser une framboise ici, parce que... Si les enfants l'avaient vu, ils l'auraient pris avant moi. Mais on devrait avoir une récolte plus intéressante l'an prochain. Ici, en pot, j'ai des aubergines. Puis mes aubergines semblent vraiment aimer être en pot. J'en ai planté dans le grand potager et j'en ai planté dans les pots. Mais ceux dans les pots sont plus gros. Ils semblent vraiment aimer la chaleur et la proximité avec la vitre. Toutes mes trucs ici, en pot, euh, ont un peu souffert d'un orage la semaine dernière, donc il euh, y en a qui sont rendus... Il <rire> y aurait besoin que je leur mette un tuteur. Mais regardez, là, j'ai des beaux gros poivrons qui vont euh, bientôt changer de couleur. D'autres poivrons ici. Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe avec celui-ci. Je ne sais pas si, si il réagit au soleil ou quoi. Ici, j'ai des petits piments forts. Le plan ici, c'est des mini poivrons multicolores. J'en ai un qui est prêt. Ici, j'ai mon seul plan de tomate qui est déterminé, c'est-à-dire qu'il ne poussera pas plus haut qu'une certaine hauteur. Puis c'est le seul qui est en pot. Lui aussi, il est un peu canté sur le côté depuis l'orage. Là, il faudrait que je le redresse un petit peu mais toutes mes tomates sont encore vertes. Ici, on a notre petite parcelle de fraises. Il euh, y a certaines fraises que j'avais l'an dernier puis que j'ai transplantées là. Et puis, il y en a d'autres que c'est des nouveaux euh, de cette année. Donc, on en a cueilli quelques-unes, mais euh, on en aura encore plus l'an prochain. On en a une petite qui est prête en ce moment. J'ai quelques herbes ici, tout près des fraises et tout près de la cuisine. J'ai ma menthe que j'ai mise en pot parce que je ne veux pas qu'elle s'étale partout dans le potager. J'ai deux plants de basilic parce que j'en utilise presque à tous les jours, donc je veux qu'elle soit juste à côté. Puis j'ai un plant de stevia que les enfants en arrachent des feuilles à tous les jours pour se mettre direct dans la bouche puis qu'on utilise des fois pour faire de la limonade. Ici, j'ai planté quatre plants de courgettes ou de zucchini. Et puis là, il y en a plusieurs, des vraiment énormes. Je vais les cueillir à la fin parce qu'ils ne vont pas rentrer dans mon panier. Ici, j'avais sous-estimé deux choses. L'ampleur que prendraient les plantes de zucchini et aussi l'ampleur que prendraient les fleurs que j'ai plantées. J'avais planté des gloires du matin et je voulais qu'elles grimpent sur le long de la clôture derrière. Mais quand on est parti en vacances pendant deux semaines, quand je suis revenue, elles avaient complètement envahi mes treillis derrière, puis elles grimpaient sur tous les autres plants. Donc j'ai été obligée d'en de, supprimer ceux sur celui-là et j'ai décidé de leur donner un treillis qui était destiné aux haricots puis les laisser grimper là-dessus. Elles font de très jolies fleurs, mais aussi j'ai remarqué que leurs feuilles attirent vraiment beaucoup les scarabées japonais qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'ils se concentrent tous là-dessus et puis une fois par jour, je viens les enlever manuellement puis euh, m'en débarrasser. Euh, puis je peux pas mal toutes les ramasser là. Ils vont des fois sur le basilic aussi, des fois dans les cerises de terre, mais c'est les fleurs ici qui les attirent le plus. Le long de la maison, j'ai planté ici et là euh, une rangée de tournesols. Je pensais que ça ferait très joli à la fin de l'été euh, d'avoir des fleurs jaunes contre la maison. On va voir. Les quatre treillis les plus hauts étaient destinés aux haricots. Comme je vous ai dit, celui-là a été envahi par euh, d'autres choses, mais il y a quand même des haricots en dessous. Euh, et puis, il y, en a, il y a certains des plants qui ont été mangés par des écureuils, mais on en a quand même certains qui ont survécu. Quand même, euh, quelques haricots, là de trois couleurs. Alors ici, après ça, sur les quatre plus petits treillis, je voulais faire pousser des concombres. Euh, C'est un succès mitigé par rapport au fait qu'ils grimpent. Je pensais qu'ils grimperaient un peu plus, mais euh, j'ai quelques concombres à cueillir. Il y a une souris dans les une souris dans Ici, ça va être des mini euh, cornichons, mais ils sont pas prêts. Okay. C'est ça pour les concombres. Tout le long du chemin central, à droite et à gauche, j'ai planté des œillets d'Inde. Les petites fleurs jaunes, oranges, rouges. Euh, je les ai plantées parce qu'il paraît que ça repousse certains euh, parasites et aussi euh, pour euh, attirer des pollinisateurs et pour que ça fasse joli. Dans le coin ici, j'ai quatre choses. J'ai de la bétacarde multicolore que j'ai déjà récoltée plusieurs fois. Là, je ne sais, sais pas pourquoi, mais j'ai certaines feuilles qui ne euh, sont pas belles. Là. Je ne sais pas s'ils sont euh, attaqués par quelque chose. À l'arrière, j'ai des aubergines. C'est la même variété que celle que j'ai plantée en pot là-bas. Et pourtant, elles n'ont pas du tout le même look maintenant, donc ils ont vraiment euh, réagi différemment entre être plantés euh, en terre et dans les pots. Les plants là-bas sont plus gros, ont des plus grosses feuilles, mais pourtant j'ai certains fruits qui sont plus gros ici, puis je vais en récolter quelques-uns. Il ne veut pas partir! Il veut pas! Okay. <rire> J'aurais probablement pu attendre qu'ils soient plus gros, mais euh, bon, je les enlève aujourd'hui, puis il euh, y en aura d'autres qui vont pousser. Ici, on a une rangée de choux d'été et une rangée de choux de Savoie. À mon avis, c'est probablement le plus beau légume du potager. Ici, j'ai quatre plants de poivrons. Il euh, y en a qui auraient probablement besoin d'un tuteur, là, mais euh, j'ai des beaux poivrons qui s'en viennent. Il euh, y en a deux qui vont rester verts. Il y en a deux qui vont devenir rouges dans ces quatre plants-là. Ici, c'est un plant d'okra que certains appellent aussi du gombo. C'est la première fois que je plante ça. Ça fait… Euh... donc vous voyez ça ici, c'est les... ce sont les fruits. Je suis allée chercher dans mon frigo ceux que j'ai cueillis il y, quelques... il y a quelques jours pour vous montrer là, de quoi ça a l'air. Mais avant de faire le fruit, ça fait une fleur qui est super jolie et puis euh, ça pousse bien, donc l'an prochain, j'en mettrai plus. Ici, dans le coin, j'ai un plant de cantaloupe, ou cantaloupe. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, vous, euh, moi, dans ma jeunesse, mes parents ont toujours dit « Cantaloupe », mais j'ai entendu récemment qu'il fallait dire « Cantaloupe ». Dans tous les cas, euh, j'ai un plant ici qui est en train de produire euh, plusieurs fruits à l'intérieur et à l'extérieur de la clôture. Je n'avais pas espoir que ça produise tant que ça. J'ai probablement cinq ou six fruits qui sont en train de pousser, je ne sais pas si je serais mieux de supprimer les petits pour que les plus gros aient plus la chance de devenir euh, matures puis goûteux. Ou sinon, je peux avoir espoir qu'ils deviennent tous gros. Donc, si vous le savez, dites-le-moi dans les commentaires. Vous voyez, derrière, euh, les poules viennent d'arriver. <rire> ah, en parlant des poules... Cette année, une chose que j'ai fait vraiment différent dans le potager, c'est que j'ai utilisé beaucoup de compost. L'an dernier, met... les années précédentes, j'en mettais un petit peu. Mais là, cette année, j'ai mis énormément de compost euh, de mer, du compost marin. Mais là, je suis en train de préparer mon propre compost à base du fumier de poule pour essayer d'engraisser mon euh, potager de l'an prochain. Alors, euh, on verra si ça fonctionne. Ici, j'ai vraiment plusieurs plants de cerises de terre. Euh, les années précédentes... oh ah, regardez, un méchant scarabée japonais. Les années précédentes, j'en avais déjà fait pousser, mais euh, je sais, une fois, j'avais essayé en pot, puis les plants étaient vraiment comme rachitiques, là, puis avaient pas donné beaucoup de fruits. Mais cette année, c'est vraiment gros, là, je suis surprise par euh, l'ampleur qu'ont pris les plants. Euh... Mais euh, j'en récolte pas beaucoup dans mon panier parce que euh, j'ai des enfants qui passent régulièrement ici, voir s'il y en a qui sont mûrs. Ça, là, c'est la preuve que les enfants sont passés avant moi. J'en J'ai ai, ai tout de même réussi à en trouver quelques-uns que mes enfants n'avaient pas trouvé. Des beaux petits fruits, très bons. On a presque fini, là. Il ne reste pas grand-chose. Entre les cerises de terre et le début des tomates, j'ai une rangée de fines herbes qui a été complètement euh, ensevelie, mais c'est correct parce qu'il n'y a pas trop besoin de soleil. J'ai de la ciboulette en avant. Après ça, j'ai de l'origan doré. Ces deux-là, ce sont des vivaces. Ici, ça. J'ai du romarin. De la sauge. Et tout à l'arrière, du persil. Donc là, on arrive dans la section des tomates et du basilic. Mais euh, avant de parler de ça, je vais vous montrer tout le long du mur, il y a une range... Il y a des plantes, là. <rire> ce sont des roses trémières. Ce sont des fleurs vivaces. Pas comestibles à ce que je sache, mais je les ai plantées là dans le but que ça fasse des belles fleurs colorées tout le long euh, du mur. Elles devraient monter puis être quand même assez hautes, de trois couleurs différentes. Alors, euh, j'ai hâte de voir ça l'an prochain. Le long des rangées, ici, on a du basilic. Ici, ce sont des plants de basilic euh, normaux, communs. Et puis à gauche, on a quatre variétés différentes. Le premier, c'est thaïlandais. Le deuxième, épicé. Le troisième, au citron. Et le dernier, du mini-basilic. Wow. J'en avais un autre ici, mais il est mort. J'ai donc euh, 14 plants de tomates, à ma droite et à ma gauche. Euh, J'alterne, donc il y a des tomates, des, des grosses tomates, des tomates cerises, des, to des grosses tomates, des tomates cerises. Même chose de l'autre côté, de trois variétés différentes. Je pense qu'il y a un plant ou deux qui devrait faire des tomates jaunes, mais je ne me souviens plus lequel. Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'avais que des tomates vertes, mais je crois que j'ai ma première tomate rouge! Ici, j'avais euh, deux rangées de radis que j'ai déjà récoltées, Puis là, j'en ai ressemé mais ils sont complètement en train de se faire envahir par, euh, par les roses. Alors, je ne sais vraiment pas si ça va donner quelque chose. Peut-être que je vais en replanter ailleurs. Et puis ici, j'avais des laitues. J'en ai cueilli plusieurs. Il y en a certaines que j'ai replantées. Ça, je crois que c'est une laitue qui s'en vient. Il y en a quelques-unes que je pourrais cueillir aussi. Je pense que je vais les cueillir d'ailleurs. d'autres variétés. Ici, là, j'ai acheté un sac de graines de laitue mélangée, donc je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, mais... Ici, j'ai vraiment besoin de votre aide et de vos conseils. J'ai planté trois plants de rhubarbe, de trois variétés différentes, et elles ont toutes vraiment de la misère, leurs feuilles jaunissent. J'ai arraché des, des feuilles toutes jaunies dans chacun des trois plants. Celui-là, était, celui à droite était gros, puis il est rendu tout, n'importe quoi. là, Je sais pas quoi faire pour les aider. Ici, j'ai mon petit champ de kale. J'ai trois sortes de kale qui poussent ici. On dirait qu'il y en a qui se font manger un peu par quelque chose. là. Je sais pas. En tout cas, mais j'en ai récolté plusieurs fois. Je vais en cueillir encore ce matin. Allô, la poulette! Alors, j'ai récolté un beau tas de kale. Puis, je vais commencer à manquer d'espace dans mon panier. Fait qu'il nous reste juste deux choses. J'ai deux rangs de carottes ici, à côté deux rangs de betteraves qui, elles aussi, les fleurs, les feuilles ont comme de la misère un peu, mais je pense qu'il y en a qui sont prêtes à être récoltées. La dernière chose que je vous avais dit, c'est qu'on récolterait les zucchinis. Ils sont beaux! <rire> voilà, je vous ai étalé notre récolte d'aujourd'hui. Il me restait déjà des zucchinis dans le frigo, alors que hier soir, j'ai fait du gâteau au chocolat zucchini. Donc, euh, il va falloir que je me mette euh, à la cuisine pour ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais que plusieurs d'entre vous veulent des vidéos sur la planification, l'organisation et les choix de livres de l'école maison. Je vous promets que ça s'en vient bientôt. Mais là, je dois vous avouer qu'en été, moi-même, j'ai plus la tête... Euh, dans mes plantes que dans mes livres, mais il faut que je m'y mette bientôt, alors euh, je vais vous filmer quelque chose bientôt. Bye-bye!